Bonjour, d'après mes apprentissages en français de cinquième année primaire, mes chers élèves, je choisis pour vous un texte qui parle d'une jeune inventrice d'origine japonaise. Elle est canadienne. Anne Makosansky est née le 3 octobre 1997. Qu'est-ce qu'elle a inventé Elle a inventé une nouvelle lampe de poche vraiment mystérieuse. Elle l'a baptisée lampe creuse. Quelle est donc l'histoire de cette jeune inventrice canadienne Anne Makusansky Et c'est quoi cette lampe creuse En anglais, on dit « Hello, flash, light ». Allons-y, on va découvrir ensemble l'histoire de Anne Makusansky et cette lampe mystérieuse lampe creuse voici la photo de Anne Markozansky qui est née le 3 octobre 1997 au Canada ce texte est écrit par Elena Favilli et Francisca Cavallo d'après histoire du soir pour fille rebelle les arènes 2017 alors suivez avec moi s'il vous plaît essayez de bien comprendre Anne Makosansky, jeune inventrice. Elle était une fois une jeune fille qui ne pouvait pas faire ses devoirs le soir parce que sa maison n'avait pas l'électricité. Un jour, quand son amie Anne, voici Anne, lui rendait visite et discutèrent du problème. Anne, très douée pour le Bricolage était surtout passionné par les transistors, appareils permettant de, r... de réguler, ça veut dire assurer le bon fonctionnement, réguler le courant électrique. Et si j'inventais une lampe de poche alimentée par le corps, proposa Anne à son amie. Après tout, notre corps dégage beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. L'idée enthousiasmant beaucoup fit imagine combien de personnes pourront avoir accès à l'électricité si ça marche. À 15 ans, Anne avait déjà l'habitude de démonter des objets et de les remonter. Il s'attela, ça veut dire tout simplement entreprendre une tâche longue et difficile. Il s'attela donc à cette nouvelle lampe de poche mystérieuse. Il s'attela donc à cette nouvelle lampe de poche mystérieuse. Elle la baptisa « lampe creuse » Flashlight. car elle avait utilisé un tube en aluminium creux pour la fabriquer. Elle remporta le premier prix à un concours scientifique ouvert aux adolescents de Google Science Fair où elle avait présenté son invention. La première lampe de poche fonctionne sans pile, ni vent, ni soleil, simplement à la chaleur corporelle. Corporelle, ça veut dire qu'il est relative au corps humain. Aujourd'hui, Anne est considérée comme l'une des inventrices les plus prometteuses de notre temps. Elle rêve d'offrir sa lampe creuse à toutes les personnes au monde qui n'ont pas l'électricité. J'aime l'idée d'utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur et préserver notre environnement. J'aime l'idée d'utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur et préserver notre environnement. Alors, euh, cette, cette parole par Al-Makonsensky. Alors, il vient d'inventer une, une lampe de poche vraiment mystérieuse alimentée par le corps humain, puisque le corps dégage de l'énergie sous forme de chaleur. Alors, cette lampe de poche est alimentée par la chaleur corporelle. Alors, euh, je viens de lire ce texte de Elena Favelli et Francesca Cavallo, qui parle de Anne Makosansky, cette jeune inventrice d'origine japonaise, de nationalité canadienne, qui vient d'inventer, comme on a dit, une lampe vraiment mystérieuse, une lampe de poche mystérieuse, euh, qu'il a euh, baptisé comme ça, lampe creuse alimentée par la chaleur corporelle. Voilà, c'était pour le moment. Euh, J'espère que ce texte euh, a beaucoup plu la plupart des élèves. Euh, je vous invite aussi à inventer des choses euh, vraiment mystérieuses, comme l'exemple de Alma Kozanski. Et inventer quelque chose qui me, qui est, euh, inventer quelque chose qui est mystérieuse. D'accord? <rire> allez -y. Au revoir. À très bientôt. À la prochaine. N'oubliez pas de suivre toujours euh, les nouveautés sur notre chaîne je sur YouTube. Au revoir, chers élèves. Au revoir. très bientôt.